Orion, nous attendons votre rapport. Orion. <coughs> Babel. Babel, ici Orion. Je suis à proximité de Mintaka. J'ai un gros problème. Nous vous écoutons. La température est très basse. De plus en plus en approchant de Mintaka. Jusque là, nous avons une confirmation satellite. Moins 63 au dernier relevé. Le snow truck a calé sur une congère pendant la période sans soleil. Le temps de déblayer le démarreur a J'ai essayé de le forcer en suivant la procédure. Je pense que le moteur est serré. développer la procédure suivie. Contact en démarrage pendant une minute. Négatif. Double cosse et pied de batterie. Démarrage poussif. Cylindres, vélo et pistons en serrage. Votre rapport est reçu, Orion. Nous le transmettons pour validation. Patientez. Reçu.